Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est un objectif zoom et un objectif à focal fixe. Pourquoi on utilise un objectif à focal fixe Pourquoi on utilise un zoom Alors, il y a ceux qui préfèrent utiliser les zooms, ceux qui préfèrent utiliser les focales fixes. Quel avantage, quel inconvénient C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et ce que je vais vous expliquer. C'est parti Alors, les objectifs, donc, Zoom et focal fixe, donc déjà je vais commencer par les zooms, un zoom c'est un objectif à focal variable, donc euh, si je prends ce 10-24, le 10-24 me permet de zoomer de 10 à 24 mm, bien évidemment avec les plages de focal intermédiaire, donc du coup on a 11 mm, 12 mm, 13 mm, voilà jusqu'à 24 mm, et euh, donc en fait grosso modo cet objectif me permet de zoomer, donc aller chercher un cadrage un peu plus serré, un peu plus proche, et de dézoomer donc revenir en arrière pour, euh, pour prendre du recul voilà donc ça c'est ce qu'il faut savoir par rapport à un objectif zoom l'objectif zoom c'est une plage de focale variable ce qu'il faut savoir c'est qu'un objectif zoom forcément sera moins polyvalent qu'un objectif à focale fixe parce que l'objectif zoom sera euh, moins lumineux parce car il permet plus de polyvalence donc si l'objectif zoom lumineux, forcément, il sera plus gros pour faire entrer plus de lumière. J'en reviendrai après. Donc là, je vous présente un objectif à focal fixe. Donc, la différence avec un zoom, c'est que le focale fixe, comme son nom l'indique, est fixe. Donc du coup, il n'y a pas de, de zoom, il n'y a pas possibilité de zoomer ou dézoomer. Si je veux zoomer ou dézoomer, il faudra tout simplement me rapprocher du sujet ou reculer du sujet. L'avantage de cet objectif à focal fixe, c'est que cet objectif ouvre à f1.2. Donc, il y a une grande luminosité. et Il est capable de faire entrer beaucoup de lumière à l'intérieur. Qui vient toucher le capteur. Donc, du coup, qui dit beaucoup de lumière, dit moins d'iso. Donc, du coup, voilà. Il y a aussi possibilité de photographier à une vitesse plus rapide aussi. Donc, ça, c'est quand même un avantage qui n'est pas indéniable par rapport au zoom. Du coup, euh, ce que je peux vous dire en plus, c'est que l'avantage d'une focale fixe, c'est forcément qu'elle sera beaucoup plus lumineuse. L'inconvénient forcément par rapport au zoom c'est sa polyvalence tout simplement avec un objectif à focale fixe on est moins polyvalent qu'un zoom si je veux aller chercher quelque chose, un petit détail sur mon image avec une focale fixe il va falloir que je bouge il va falloir que je me déplace, je cherche un angle différent euh, la possibilité de de, de de se rapprocher en fait elle n'est pas tout le temps évidente parce que des fois il y a des barrières, des fois voilà ça dépend on n'est on pas souvent amener à aller chercher un sujet euh, en se déplaçant. Un zoom, il permettra d'aller chercher le sujet sans forcément se déplacer, juste en tournant la molette. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir euh, principalement entre l'avantage et l'inconvénient. Donc le zoom, c'est vraiment préférable pour sa polyvalence. La focale fixe, c'est vraiment préférable pour sa luminosité et du coup son bokeh. Donc euh, forcément, si j'ai des grandes ouvertures sur un objectif, je vais avoir plus de flou d'arrière-plan. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir. Donc après, si vous n'avez pas vu euh, la vidéo sur les flous d'arrière-plan, je vous invite à aller la voir. Maintenant, je vais vous parler euh, des ouvertures constantes et des ouvertures glissantes. Donc sur le 10-24, j'ai une ouverture constante. C'est-à-dire que cet objectif ouvre à f4, peu importe qu'il soit de 10 à 24 mm. De 10 à 24 mm, cet objectif permet de euh, photographier à f4. Donc c'est ce qu'on appelle une ouverture constante. L'ouverture sera glissante, les 18-55 mm qu'on trouve notamment chez Canon qui ouvre à f4 jusqu'à 5,6 et qui voilà en zoomant tout simplement euh, ferme le diaphragme parce que c'est sa capacité à accueillir la lumière. Il est fabriqué comme ça euh, pour réduire les coûts voilà, de, de fabrication, comme ça ça fait un objectif qui est moins cher mais voilà donc du coup en fermant en zoomant l'objectif ferme le diaphragme automatiquement donc après si on veut des ouvertures constantes euh, il faut se diriger vers des objectifs plus haut de gamme et c'est vrai que ça commence à monter en prix par rapport à ça mais au moins on a l'ouverture qui est constante à chaque plage de focale les objectifs à grande ouverture lumineuse ça permet de photographier en accueillant plus de lumière en faisant baisser les iso en réduisant en augmentant la vitesse pour figer un mouvement par exemple pour figer une personne ça permet aussi euh, d'avoir plus de fou derrière plan donc ça c'est vraiment un grand avantage le zoom lui il permet plus de polyvalence tout en ayant euh, de la luminosité ça dépend euh, le type d'objectif que vous avez aussi donc voilà ce que je voulais vous dire euh, je pense que j'ai tout dit donc voilà donc après euh, moi j'aime bien les focales fixes donc euh, j'aime bien photographier avec les focales fixes pourquoi parce que en fait, photographier toujours à la même focale, ça permet de connaître son objectif par cœur. Si vous avez un zoom, la, la, la qualité d'image peut varier en fait en fonction de chaque plage de focale. Il peut avoir des bords qui soient un peu plus mous, un peu plus mous, j'entends, où il y a moins de netteté. Il peut avoir, euh, voilà, euh, une image de moins bonne qualité en fonction de la plage focale qu'on utilise. C'est pourquoi moi j'aime bien utiliser un une fois qu'elle fixe, parce que quand je ferme le diaphragme, ça me permet de voir où est directement aussi la zone de netteté tout simplement, parce que euh, si je photographie euh, par exemple, je photographie à une toute petite ouverture, euh, par exemple si je photographie à f1.2 je vais avoir une toute petite euh, profondeur de champ du coup ça va me euh, du coup ça va me créer soit peut-être un, un avant un, un avant plan euh, flou soit un arrière-plan flou. Et moi, j'aime bien voir à partir de quel moment je veux que ça commence à être net. Et du coup, c'est vrai que en photographiant avec une grande ouverture et une focale fixe, ça me permet justement de, comment dire, de mesurer ça, en fait. De connaître mon objectif, de savoir à quelle, à quelle distance il commence à netter par rapport au diaphragme dont il est réglé. Le zoom, lui, je zoome à 10. À 24. Là, je prends l'exemple pour ça, hein, mais après, ça peut être un autre objectif, ça peut être un 50-140, ça peut être un 70-200 euh, selon la marque que vous utilisez. Donc, euh, je prends cet objectif-là parce que voilà, je l'ai ici, mais euh, c'est vrai qu'en changeant à divers à diverses focales, c'est vrai que la qualité d'image peut varier. Ça, faut le savoir. Après, euh, si vous photographiez tout le temps avec le même objectif, vous, vous pouvez connaître votre objectif aussi par cœur, hein, ça n'empêche pas, mais c'est sûr que moi j'aime bien focal fixe, ça me permet de, de bien savoir où je vais, ça me permet de bouger où je veux, l'angle où je veux, Et ça me force aussi à chercher de la créativité d'image par rapport au zoom. J'aime bien les zooms aussi, c'est polyvalent, mais comme c'est un peu moins lumineux, je trouve que ma créativité elle est un peu restreinte en fait par rapport à ça. J'aime bien avoir la, la possibilité de faire des fous d'arrière-plan si j'en veux, ou alors euh, de baisser les iso, d'aller chercher dans la qualité d'image. Voilà, c'est pourquoi la focale fixe, moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que là, j'ai un 10-24 parce que j'aime bien, c'est un grand angle. Ça me permet de, de jouer euh, avec les perspectives aussi. Et euh, il ouvre à F4. Donc, après, grand angle, F4. On, avec un grand angle, on est plus amené à faire du paysage. Donc euh, franchement, là j'ai le Fujifilm X-T3, j'ai le Fujifilm, Fujifilm X-H1, euh, il monte bien en ISO aussi, donc je peux, euh, je peux gérer ça aussi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça motive pour la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, je vous mets en lien euh, l'article sur le blog que j'ai écrit, donc du coup si vous voulez aller voir l'article et avoir tous les détails par écrit, donc je vous invite à lire le blog, donc voilà. Et puis sinon, bah je vous dis à bientôt